Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller fouiller dans notre site internet pour mieux comprendre avec curiosité qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est quoi ce nouveau modèle économique en lien avec l'économie circulaire Comment ça marche Quels effets ça produit Alors, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ces questions que vous vous posez, elles sont normales, elles sont nécessaires et vous n'avez pas fini de vous en poser. Pourquoi c'est normal Tout simplement parce que la façon avec laquelle on fait économie aujourd'hui atteint ses limites. Et que le référentiel EFC invite justement à re-questionner cette façon avec laquelle on fait économie, avec cette intention au plus profond de ce référentiel, qui est de concilier performance économique, sociale, sociétale et environnementale. La bonne nouvelle en revanche, c'est qu'un collectif de dirigeants, il y a trois ans, se sont réunis pour créer un espace de ressources, qui est l'Association Terre d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, et venir soutenir ces réflexions. Soutenir ces réflexions entre pairs et avec des accompagnateurs en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est dans ce contexte-là que je vous fais ce message, parce que l'association est en train de constituer un collectif d'une dizaine de dirigeants qui, à partir du premier trimestre 2022, vont ensemble réfléchir au modèle économique de leur organisation et en vue d'être plus utile, plus durable et plus inspirantes. Si l'aventure vous tente, contactez-moi.